Bonjour, c'est Emmanuel Bourdier qui a écrit Qui dit mieux, l'un des cinq livres de la sélection de La Vache qui lit 2021. Qui dit mieux est illustré par Zelda Zonk et édité chez Flammarion Jeunesse. Emmanuel Bourdier est né en 1972, écrivain pour la jeunesse, il est aussi enseignant dans le Loiret. Passionné de musique, il anime depuis 1992, une émission radio sur le rock. Il a écrit une trentaine de livres, dont mercredi C'est Papy, qui a reçu le prix Norisère en 2020. Avant de vous présenter l'histoire, j'ai pensé vous lire un extrait du livre pour vous rendre compte de l'écriture et de l'humour d'Emmanuel Bourdieu. Ma sœur hurle tout le temps. Son bouton de volume doit être bloqué sur maximum et impossible de baisser le son. C'est pété. Prune ne s'appelle pas Prune, son vrai prénom est Moche. Tellement moche qu'elle a décidé d'en changer tous les jours et nous, c'est-à-dire maman et moi, on doit s'adapter. Elle choisit toujours un prénom de quelque chose qui se mange, la semaine dernière c'était Clémentine, celle d'avant, Biscotte. Le pire, ça a été la semaine où elle s'appelait Tartiflette. Là, à la limite, je préférais son vrai prénom. Mais bon, on s'adapte. Prune n'a pas un caractère facile et, du haut de ses quatre ans, elle collerait les pétoches à un président russe. À cause de ses yeux noirs, ses dents pointues et surtout des hurlements qui sortent de sa grande bouche même quand elle rigole. Le son est toujours à fond. C'est pété. Voilà, vous avez une petite idée de l'écriture et de l'humour d'Emmanuel Bourdier. Alors, dans la famille de, de Zoé, il y a donc la petite sœur, prune, tartiflette, la maman, reine du tricot, et le chien, Jean-Louis. En situation financière délicate, la famille reçoit à nouveau la visite des huissiers, qui après avoir déjà pris les meubles et la télé, emporte à présent Jean-Louis, le chien. Il sera vendu aux enchères pour payer les dettes. Stupeur dans la famille Il va s'agir pour Zoé et ses amis, Farid et Chandelle, de trouver la somme nécessaire pour acheter le chien, Jean-Louis, et le ramener à la maison. C'est une histoire rythmée, drôle et touchante, qui parle avec humour et tendresse de la famille et de l'amitié. Qui dit mieux